les amis bienvenue dans mon studio d'enregistrement Atipeta qui est un mot corse pour dire femme de caractère n'est ce pas et comme ça vous voyez un peu comment je travaille donc je me suis mis euh, ma tenue de tennis puisque je vais faire du sport après et j'y suis là depuis tôt ce matin j'adore enregistrer le matin Album, Cantar la vie, la par l'espoir. Chanter la vie, chanter l'espoir. Le, le travail de musicien pour moi, d'auteur, compositeur, interprète et productrice, n'est-ce pas <rire> bon, Bref, pareil qu'il faut que j'apprenne à, à me valoriser. Donc voilà, bon bref, tout ça, tout ça, j'ai même oublié ce que je voulais dire, tellement, euh, mais voilà. Tout ça, Donc, tout ça pour dire que pour moi le travail d'auteur-compositeur, interprète et producteur, c'est avant tout un travail d'artisan. Euh, J'aime bien faire le distinguo en fait entre l'artiste et l'artisan, parce que bien sûr, voilà, je suis artiste, c'est sûr, je le paye assez cher chaque jour. Ma différence, n'est-ce pas Mais euh, et en fait, j'aime bien, enfin, parce que l'artiste, ça voudrait dire qu'il est au-dessus, l'artiste, genre, en main, le nez en l'air, ou alors l'artiste paillasse, tu vois, l'artiste eh, qui, qui est toujours dans sa lune. Bon, bref, moi, j'aime bien le mot artisan, artisane, euh, parce que c'est un, un vrai boulot, en fait. Hein. J'y suis depuis 5h du matin. Donc, je vais commencer à enregistrer une chanson. Donc, c'est une joie d'une chanson. Euh, donc, en l'occurrence, « Tu » de Barbara, la chanson « Toi ». J'ai adapté en occitan, donc il faut que je me mette en mode sensual sensuel. Perché tu me fasses la nuit, chez et l'oujou, la nuit, de l'amour. Mas faccia la prima, au va timida et vierge, vierge, Perte, tu sécurcies, la pariéra et tu parier. Tout ça pour dire que c'est une concentration intense que tu fais. Bon, moi en général, quand même, euh, j'estime que je fais du... Pas du tout au contraire de, de ce que j'aimerais faire avec les hommes. Mais euh, c'est du one shot pour moi Parce que je suis une professionnelle C'est à dire en général je me concentre énormément Et j'essaye de faire une fois Mais de toute façon c'est jamais qu'une fois Parce que je double quand même la voix Ensuite euh, bah, je fais des, des Deuxièmes voix et après je fais des recherches Donc euh, voilà Et j'en reviens à ces histoires de mecs. Euh, moi j'aimerais bien en fait Que le prochain qui me touche Qui me lâche plus Tu vois rester dans le hmm. Tu vois. bon il me lâche plus, si il me laisse faire mes trucs quand même moi je laisse faire ses trucs quand même mais je veux dire pas de trahison Voilà. la loyauté pour moi c'est hyper important et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ce travail d'enregistrement euh, pour vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe en live euh, ce travail qui m'a pris presque deux ans pour 40 chansons, normal quoi. La fille, <rire> oui, en fait, alors il paraît qu'en 2022, il faut sortir un clip, un single, machin. Un album, ça se fait plus. Si c'est un album, allez, 12, 13, 11, parce que ce sont des chiffres qui portent, voilà. Mais moi, je suis à 20, 21, donc en fait, je sors deux doubles albums. Cantar la vida à Cantar l'espère, qui sera donc un florilège de d'inédits en Occitan et de chansons aussi que j'avais sorties toute seule. Qu'est-ce qu'on a On a, je vais mettre justement sur l'album au mercat de la Libé, Tente Fiera, Tumbalalaika, La Roya, une chanson que j'avais faite à l'époque où il y avait des problèmes de frontières sur le devoir de solidarité. Skuézaké au pichu une est chanson ça. de Kalena, Ave Maria, Pantaya une Pantaillette et La Mente de la Boumiana, c'est donc des reprises. Euh, bon, l'Ave la bon, ben, Maria, on connaît. Euh, dream a Little Dream of Me, de Ella Phil Gerald. La Mente de la Boumiana, c'est Queen. Vissu vengue d'Aveire, c'est Mano Solo. Aliquetta, c'est Prodigy, euh, Firestarter. Ah, une Aliquetta, Aliquetta Torta. C'est un jour où j'étais énervée. Euh, si et après donc, des inédits, de inédits c'est-à-dire une chanson d'Idir, pourquoi cette pluie, une chanson de Barbara, si euh, de à une chanson de R.E.M. Shiny Happy People, et en occitan ça donne et des pa qui use poutine, parce que les gens fables heureux, heureux brillent. Voilà, même si parfois certaines personnes essayent et de, fables de fables fables nous éteindre notre lumière, n'est-ce pas voilà. Euh, si bah, justement, j'enchaîne sur quelquefois, restons nés la nuit. une chanson de Melody Gardo « Your heart is as black as mine. Parce que justement, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont voulu m'éteindre ma lumière. Démontez un bateau parce qu'on reste romantique. Donc, j'ai sollicité un des chanteurs du groupe Cortésia, Cortésia, qui est prouver pour la chanter avec moi, Stand by me, d'après une idée en fait mm. euh, donc d'un ami chanteur et guitariste de blues où on avait monté un petit projet, il m'avait fait apprendre ça et puis finalement moi je la refais complètement autrement. Haïkou en Occitan qui est un inédit, qui est sorti quand même dans l'anthologie Paroles de Femmes euh, par Pauline Kamakine. Euh, Paroles à frais, je vous mettrai le, le lien. Euh, un inédit de chez Inédit qui a presque 20 ans, un texte que j'avais écrit pour les concerts sauvages qu'on faisait à la place nationale à l'époque. Et, et enfin donc le premier titre qui sera révélé au grand public, c'est Hyper Balade en Occitan puisque en fait pour moi Björk c'était euh, une de mes inspiratrices, une troubadrice exceptionnelle d'Islande. Et, et donc en fait j'ai fait Hyper Balade en Occitan euh, avec un clip qui me tient beaucoup à cœur puisque je suis allée tourner au Chichu. À côté de Droneiro, qui est le village dont sont originaires mes grands-parents maternels. Enfin, pour résumer, et donc on a tourné ça avec ma fille cet été, hyper balade en Occitan et d'autres choses, d'autres surprises que vous allez voir donc je vous invite euh, à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait euh, à vous abonner aussi à ma chaîne Youtube pour recevoir tout ça en exclusivité et donc je vais vous présenter aussi un petit jeu euh, avec des choses à gagner en fait pour ceux qui précommandent tout ce boulot, hein, parce que c'est du boulot quand même, on s'amuse un peu mais pourquoi faudrait-il avoir un travail qui nous prend la tête bah, en même temps ça me prend un peu la tête là au bout d'un moment et c'est pour ça que j'ai mis deux ans parce que des heures et des heures demie de tri, euh, d'autant que je suis toute seule euh, à produire tout ça en fait, c'est moi la, la prod donc, euh... mais bon parce que j'en ai eu marre que dans les studios les gars ils m'expliquent la vie, qui me disent ah c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça et tu peux pas chanter comme ci et tu peux pas chanter comme ça et un arrangement comme et eh, bah, bah, blablabla et beaucoup de dénigrement beaucoup d'empêchements à avancer du coup je m'y suis mis et c'est vrai que voilà ça fait quelques années maintenant que je produis euh, mes chansons c'est toujours perfectible euh, je garde quand même des phrases caca in caca out c'est à dire que si tu prends bien le son caca in ça restera bien si tu enregistres mal dès le départ effectivement euh, ça risque d'être compliqué de faire du bon son et après euh, bien sûr que je reste humble par enfin, rapport bon, à la qualité de mes prods mais j'y mets tout mon cœur, donc déjà il y a du cœur dedans et c'est ce qui fait la différence entre moi et certaines autres personnes il y a vraiment du cœur dedans. J'ai saigné presque pour le faire. <rire> je vous embrasse fort. Donc, on continue. Euh, ah, c'est ça, ça saute, mais vous voyez un petit peu le son. Et en gros, euh, ah ouais, c'est très mauvais, mais on voit encore les guitares. Voilà, on voit le logiciel, le son. Moi, je ne trafique pas trop trop trop, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai une maîtrise, euh, je ne suis pas non plus, euh, ingénieur du son. Mais j'ai quand même fait un an de formation hein, euh, à temps plein, en formation continue à l'Ezra Bretagne, qui me permet quand même en son et en vidéo d'avoir un petit niveau. Donc voilà, on voit donc les instruments, euh, et c'est rigolo parce qu'il y a Georgie, c'est l'accordéon, c'est le nom de mon accordéon. Euh, Triolet, non, tadaï, chorus, la voix lead. Voilà, là c'est le deuxième écran. Quand de quand je fais euh, euh, du travail un peu de mix après ça c'est un petit patience, ça n'a l'air de rien c'est tout de même une énergie euh, on le de petits pas si, mais, la gentillesse et la noblesse de l'intelligence et après c'est des trucs un peu plus perso pour euh, arrêter d'être trop gentil avec les gens je oh, résume ça parce que c'est l'erreur numéro 1 se battre une personne qui est la cause première de notre souffrance. et pars Donc après, on a quelques petits trucs un peu plus personnels, le travail psychologique. Attitude C'est ce que disait le papa de Wuma que j'ai rencontré au tennis, la petite de 9 ans championne. C'était dans les tournois parce que attitude, attitude reste concentré. Voilà, donc le petit coin studio. C'est assez bien rangé, un joli tapis qui m'inspire. Les chaussons de la diva. Hein voilà, la démonstration les chaussons, les chaussons de la diva. Comme dirait ma fille, enfin des chaussons de Daronne. Voilà, très très beau, n'est-ce pas Avec la toilette Ça m'aide pour l'inspiration d'habiter dans un point de nature. Voilà. Donc entre deux prises, je viens voir ce qui se passe ici. Vous voyez les belles framboises ça m'inspire bien sûr il n'y a pas que ça hein. euh, c'est des fleurs violettes Fuchsia. ça m'inspire aussi voilà les poissons qui nous donnent l'inspiration les poissons qui nous donnent l'inspiration ils sont un peu méfiants parce que nous avons ici deux chats qui, qui se prennent pour les boss, d'ailleurs donc voilà donc voilà une présentation euh, un petit peu du côté off comment je travaille avec une magnifique vue euh, aussi euh, que je vais vous montrer donc, là, voici la vue sur le mont Chauve J'avoue, ça aide, ça aide à me donner de l'inspiration, du calme. Donc je reprends la présentation, on va dire, allez, du premier... Déjà il faut faire que 15, 20, 30 secondes, moi déjà le temps de trouver ce que, comment je vais dire les choses, les 15 secondes sont passées à l'Espère, euh, j'ai ma petite feuille là, tac, tac, et donc euh, nous aurons en première sortie de clip, la chanson de Björk hyper balade en Occitan, qui est très belle, euh, tournée euh, en Italie, donc euh, dans un endroit qui s'appelle Ichichu à côté de Droneiro, qui est un lieu géologique pour moi assez magique puisque vous avez des pierres de schiste qui sont restées en hauteur avec l'érosion de la pluie, en dessous il y a du grès, en tout cas des roches sédimentaires et du coup ça fait comme des champignons et j'ai trouvé ça pas mal parce que je me suis dit voilà pour faire une version de, de Bjork en Occitan il fallait un endroit Occitan euh, mythique de l'Occitanie pour moi naturelle, sauvage et en même temps magnifique. Et c'est ce que vous verrez dans ce clip. C'est ce que j'ai choisi de faire. Parce qu'il faut assumer hein, quand même. Hein. Tu prends euh, Bjork en Occitan, il faut y aller hein, pour faire une version correcte, euh, potable, euh, qui est un sens, qui est un sens surtout euh, par rapport aux paroles et par rapport à ce que ça raconte. et je pense que les montagnards, les, les insulaires, les gens qui vivent dans des endroits assez sauvages et reculés Un petit peu loin des grandes villes et de la civilisation Se retrouvent dans cette chanson hyper balade Et du coup voilà, du coup j'espère que ça vous plaira Voilà et puis euh, bah pour arriver à faire tout ça voilà, C'est vrai que pour moi la nature euh, elle est plus simple que les humains Je parle avec mes plantes, je parle avec mes ailes et d'ailleurs, ils sont à eux-mêmes, les plantes ne sont pas à moi, les animaux ne sont pas à moi, mais voilà, on cohabite bien. On cohabite tellement bien, on cohabite tellement bien que ma tortue, qui bouffe des tomates, voilà, qui se planque là, et il y a un petit tomate là qui sort, alors qu'on est au mois de pratiquement novembre, entre deux pièces de carrelage, parce que voilà, les graines sont restées là, et se sont mise à germer. D'ailleurs, voilà le chat. Donc, lui, il sera dans un des clips. Ouais, ouais, je parle de toi, là. Ouais, ouais, je parle de toi, ouais. Ouais, ouais. J'ai été obligée de le faire sortir parce qu'en pleine session d'enregistrement, il me faisait des bruits de grelots, hein